de modalités de gouvernance. Les ressources de l'implication sont des plus empiriques. Les gens ne sont pas plus en plus. Les personnes ne sont pas plus en plus. Hervé Lecronier, je suis enseignant-chercheur en sciences d'information et de la communication et en informatique et membre de l'association VECAM. Après la première conférence à laquelle tu as assisté et avec tout ce qui s'est passé depuis deux ans et demi, Qu'attends-tu qu de cette conférence euh, Déjà, je trouve ça très impressionnant, la manière dont cette question des communs, euh, qui était balbutiante lors de la dernière euh, rencontre à Berlin, est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Ce qui ne veut pas forcément dire que tout le monde y met le même sens derrière. Euh, on commence à voir apparaître du « commons washing, quand on, comme on dirait en bon français, cest à des gens qui utilisent le terme de « bien commun » pour en fait euh, parler de leur capacité à utiliser, sans en devoir rien à personne, des ressources euh, plus ou moins collectives, plus ou moins euh, privées, plus ou moins construites par des communautés et qui seraient utilisées en fait à, à des fins privatives sans, euh, sans demander l'avis des communautés qui les ont créées. Voilà. Ça c'est vrai et c'est possible dans le numérique, mais ça n'est pas vrai et possible pour les autres formes de communs, notamment les communs émanant de la nature, qui sont limités, qui, qui doivent être négociés avec les communautés qui les ont mises en œuvre. Alors je pense que ça, c'est un vrai changement euh, en, dans, dans la dernière année. Euh, ce qu'on peut attendre de la conférence de Berlin 2013, c'est d'être capable de montrer que les communs participent d'un nouveau modèle euh, d'organisation de la société, d'organisation de la gouvernance de la société, et que ce nouveau modèle est aussi une ressource économique et sociale. C'est-à-dire que sans prendre en compte cette logique des communs, euh, le développement économique tel qu'il est vécu et calculé dans les 40 ou 50 dernières années, ce développement-là sera incapable d'intégrer, la capacité des gens à produire du neuf, à produire du collectif, à produire de la société, comme on dit à produire de l'en commun. Et donc si on n'arrive pas à produire de l'en commun, on va avoir un, un développement peut-être de richesse pour certains et d'inégalité pour tous les autres. Donc ce qui est important quand on veut faire société, euh, c'est justement comment les gens vont construire quelque chose en commun. Et il y a plusieurs approches, il y a des approches par en haut et des approches par en bas. Il y a des approches très locales, il y a des activités d'individus qui construisent dans un jardin potager partagé à l'intérieur d'une ville qui permet aux gens, et notamment aux enfants, d'avoir encore une approche à l'intérieur de la ville de, de ce qu'est la nature, ses rythmes, ses, ses compétences, le, les difficultés quand il y a de l'eau ou quand il n'y a pas assez d'eau, enfin, tout, tout ce qui fait ce rapport de l'homme à la nature qui est difficile à vivre en vivre. En ville, euh, celui-là peut être reconstruit à la base. Et puis il y a d'autres choses comme la répartition des fréquences euh, hertziennes dans, dans le monde, ou euh, la sauvegarde de l'Antarctique, ou euh, l'interdiction d'aller chercher du pétrole en eau profonde compte tenu euh, des risques écologiques que cela fait tenir, etc. Tout ça doit être réglé par en haut. Donc quelles sont les formes de gouvernance et comment les, les communs, c'est-à-dire l'activité commune euh, des gens, s'inscrivent dans. Toute cette chaîne euh, de d'économie et de société des communs. Euh, Est-ce que tu penses que les acteurs qui sont réunis ici euh, sont vraiment <rire> les acteurs qui peuvent faire avancer cette cause et qui peuvent euh, justement faire mouvement? Euh... Oui, bien évidemment. C'est-à-dire, les, les, les gens qui sont venus ici sont des gens qui, maintenant, depuis plusieurs années, essayent de réfléchir pour sortir d'un dilemme où il n'y aurait que les États-nations, un développement national, euh, des relations multilatérales géopolitiques pour régler les problèmes. Ou d'un autre côté, tous ceux qui pensent qu'il n'y a que le marché qui va euh, être capable d'optimiser l'utilisation des ressources avec euh, la mise en place de tous ces euh, marchés spéculatifs que sont euh, le marché du carbone par exemple. Ou le, la, le, les finances de la biodiversité, le, le calcul économique de la biodiversité. Donc on a là des gens qui ne, ont refusé. Cette, cette dichotomie et qui essaye d'approcher en fait la, la question à partir de deux éléments fondateurs. La question de la nature, de la planète, de l'écologie, d'éviter de, de la crise écologique. Donc comment on reconstruit une activité humaine qui soit une activité productrice, qui donne du bien-être, euh, du bien-vivre, comme disent les gens d'Amérique latine, euh, et en même temps qui, qui permettent de d'avoir un investissement des gens dans leur production euh, pas seulement comme acte productif mais comme pourquoi on produit à qui ça va servir, comment ça va servir et qu'est-ce que l'on produit qui favorise de l'égalité c'est vrai que c'est rendu plus facile quand une grande partie de la production est celle de service euh, les biens on peut toujours se demander les biens marchands euh, est-ce qu'il y a des gens qui achètent il y a des gens qui vendent bon après tout chacun s'y retrouve mais Aujourd'hui, nous vivons dans une société de la connaissance, comme on dit, où une large partie du travail est un travail de service. Donc là, on peut directement se poser le problème. Est-ce que ce service est uniquement une manière de gagner de l'argent Ou est-ce que c'est une manière de financer collectivement le bien-être collectif et on, alors, et on retrouve, y compris sur cette question-là, si on prend un exemple simple comme le service d'aide aux personnes âgées, on peut avoir toute la gamme des, des logiques qui sont ouvertes. Et comment, pour aider l'insertion des personnes âgées, le, leur fin de vie, la rendre la plus agréable possible, est-ce qu'on va passer par un modèle privé de maison ou de retraite Est-ce qu'on va passer par des investissements de quartier, des lieux de quartier dans lesquels au moins tous ceux qui peuvent, qui ont une certaine autonomie, vont trouver un, un meilleur bien-être collectif avec des investissements de, de gens de quartier décidés et donc financer Parce que là aussi, il ne faut pas croire que c'est uniquement du bénévolat. Ou bon, enfin, est-ce qu'on va dire que ben, c'est à l'État de s'occuper de tous les vieux de la planète Donc voilà, on, on, on a toutes ces questions qui sont posées. Comment, cas concret par cas concret, des solutions vont être trouvées par la négociation Si on regarde avec l'histoire du XXe siècle... Ce genre de questions sont les questions que sont posées les syndicats au début du XXe siècle. C'était typiquement l'émergence du mouvement syndical qui était lié à, à la relation de à la production. Il était rivé à l'usine. Ben Aujourd'hui, on est un peu obligé de se poser le même genre de questions, mais non plus liées à la production, mais liées à la société. Et c'est un peu cela, le commun, et le travail de mettre en commun hein, toutes les questions d'organisation, de gouvernance de la vie sociale. J'aimerais conclure sur juste une petite question, une question que je t'avais posée il y a deux ans et demi. Et c est, c est, ça m'intéresserait de savoir si tu avais à définir maintenant le bien commun en une phrase, tu quoi Et en fait, maintenant, on utilise de moins en moins le terme bien commun. Euh, mais je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 f <laughs> f